Ah bonjour, vous êtes là Je vous avais pas vu Je méditais encore sur cet improbable Grand Prix d'Italie 2020 qui voyait la première victoire de Pierre Gasly. Victoire qui fait beaucoup écho à la première victoire de Sébastien Vettel en 2008, et pas uniquement à cause du fait que ce soit au même endroit dans la même équipe. Ni car ce fut la première victoire de son immense palmarès, mais surtout car ce fut une des moins performantes voitures à gagner un grand prix et que Vettel devint alors le plus jeune pilote de l'histoire à gagner une course et le monde de la F1 était sous choc. Donc l'analogie entre la victoire de Gasly et celle de Vettel ne me semble pas si absurde que ça si ce n'est que pour les circonstances. Dans un cas, la Toro Rosso était parfaitement réglée pour la pluie et dans l'autre, un semblant de chaos a placé l'Alpha Tauri dans la meilleure position possible. Mais dans les deux cas, ces deux petits jeunes avaient fort à faire, l'un sous la pression de conditions piégeuses, l'autre sous la pression de ses concurrents bien plus rapides. Cet improbable succès me rappellerait presque une époque que je n'ai pas assez connue, où l'imprévisibilité régnait bien plus qu'aujourd'hui et permettait occasionnellement à des pilotes de milieu de grille de briller, et j'ai justement en tête la désormais avant-dernière victoire française d'Olivier Panis à Monaco en 1996. Mais depuis Vettel, nous n'avons pu voir que 8 autres pilotes vivre leur premier succès et aucun d'eux n'avait la même saveur. Celle de Mark Weber dans une Red Bull qui montait régulièrement sur des podiums en 2009 était un moment attendu depuis 130 Grands Prix. Nico Rosberg en 2012 dans une Mercedes capable d'occasionnellement voler des podiums et dirigé par la même équipe qui gagnait les deux titres en 2009 était étrangement dominante mais pas si surprenante. La même année, en Espagne, Pastor Maldonado prenait le premier succès de Williams depuis 2004, mais je précise que si ce fut une victoire que peu attendaient, Maldonado n'était pas autant moqué qu'aujourd'hui. C'était que sa deuxième saison en F1 et Williams avait fait un très bon début de campagne, et on pensait voir là leur résurrection. Ce n'est que plus tard, lorsque Pastor deviendra de plus en plus moquable, et que Williams deviendra de moins en moins performante, que cette victoire deviendra plus ou moins une blague. Pour ce qui est de Daniel Ricardo, Max Verstappen, Valtteri Bottas et Charles Leclerc, ils ne faisaient que confirmer les espoirs placés en eux en gagnant dans des équipes habituées à la victoire. Mais pourquoi cette longue introduction pour en venir au 109e vainqueur de l'histoire pour placer plus de pubs, oui, mais aussi pour montrer qu'à l'exception d'un élément qui fait un peu tache dans cette liste, non pas lui l'autre, tous ont répété leur exploit, et certains s'inscrivant même comme parmi les meilleurs de cette génération. Non mais arrête de troller avec les inserts, j'ai assez de problèmes comme ça, moi Bon, et donc, dans cette liste, on peut se demander où va se placer Pierre Gasly Un one hit wonder Un futur challenger à la victoire Une future légende Oui on peut se le demander, mais ce n'est pas la question qu'on va aborder aujourd'hui. La question qu'on va se poser, c'est plus l'importance que cette victoire pourrait avoir, en prenant l'exemple de pilotes qui n'ont pas eu cette victoire magique et que nous connaissons bien depuis longtemps. Nico Hülkenberg, détenteur du record du plus grand nombre de participations sans le moindre podium, Sergio Pérez, se rapprochant lentement du record du plus grand nombre de participations sans la moindre victoire, et Romain Grosjean, le pilote du plateau avec le plus de podiums sans la moindre première place. Mais pourquoi ces trois-là, me demanderez-vous? Des 20 pilotes du plateau, 7, désormais 8, ont gagné une course, 5 sont en F1 depuis moins de 2 ans et on va éviter de juger leur carrière tout de suite, tout comme Ocon et Stroll, qui sont encore dans une phase jeune de leur carrière, avec tout juste 3 saisons à leur actif. Sainz me semble se montrer de plus en plus capable d'en gagner une, et Kiat et Magnussen naviguent dans les eaux de ceux qui attendent leur opportunité, mais qui commencent à végéter là depuis un peu trop longtemps. Et oui, les enfants, Grosjean, Hülkenberg et Pérez ont eux aussi surpris à leur début, impressionnés par leurs performance, les promettant un grand avenir, mais aujourd'hui leur sort semble scellé. Pour dire à l'heure où j'enregistre ça, les deux courses de remplacement du Hülkenberg ressemblent à un miracle. Pérez vient tout juste d'être viré de son équipe, et Grosjean est loin d'être confirmé pour l'an prochain. Comment en sont-ils arrivés là Pourquoi n'ont-ils pas réussi à devenir ce qu'ils étaient promis à devenir Bien, commençons par revenir sur le plus ancien du trio, Romanus Grojanicius. J'ai déjà pas mal abordé le début de carrière de Grosjean dans l'émission La course de leur vie que je lui ai dédiée, donc je m'excuse de me répéter juste pour les trois nouveaux du fond. Quoique cette vidéo semble avoir attiré les curieux et semble plus intéressé par Romain Grosjean que Jackie Stewart ou Niki Loda, donc ouais, j'en prends note, la prochaine je la fais sur Antonio Giovinazzi. Après quelques courses de remplacement en 2009, Rogro débute pour de vrai en 2012 chez Lotus aux côtés de Raikkonen. Malgré un bon rythme en qualif, il se fait remarquer en étant trop régulièrement impliqué dans des incidents au premier tour. Pourtant, il affiche un rythme de course impressionnant lorsqu'il passe ce premier tour, tout comme il le montre à Bahreïn, parti 7ème, il enchaîne les dépassements pour prendre son premier podium. Au Canada, il chasse Alonso en fin de course pour le gain de la deuxième place. En lice pour la victoire en Europe, il abandonne sur panne mécanique. Encore deuxième sur la grille à Budapest, il chasse Hamilton pendant la course, mais sur une stratégie plus conservatrice moins payante, il finit 3 Le début de saison de Lotus est incroyable et dans une année qui voit 7 vainqueurs différents en cette course, ils sont les grands absents. Qualification plus difficile en 9ème place à Spa, et Grosjean devient l'ennemi public numéro 1 en causant un carnage très graphique. Depuis le début de saison, c'était toujours des petites erreurs qui mettaient un terme à ces grands Prix au départ. Ce genre-là aussi, mais le virage 1 de Spa-Francorchamps est impardonnable, et cette petite erreur résulte en un accident qui aura pu être tragique et élimine Alonso et Hamilton, deux candidats au titre cette saison. La FIA le sanctionne d'une course de suspension et il revient en force à Singapour, mais au Japon, il commet une autre erreur qui élimine Mark Weber, aussi en lice dans la lutte au titre. Si Hamilton et Alonso avaient alors pris sur eux à Spa, Weber qualifie Grosjean de taré du premier tour, ou traduisez ça comme vous voulez, et d'autres pilotes viennent appuyer ses propos. Pourtant, nul ne nie son talent, il est rapide mais il veut trop en faire. Après discussion avec son équipe, il entreprend un suivi psychologique. Dit-il, on est des athlètes, on s'entraîne le corps, mais on s'entraîne pas l'esprit. Il assume pleinement cette décision alors que les performances sans piste chutent, mais au moins, il ramène la voiture. Quoique, Raikkonen profite de l'abandon de Hamilton à Abu Dhabi pour prendre la tête de la course. Grosjean, englué dans le trafic, s'accroche de nouveau avec Weber, bien que cette fois il n'est pas jugé responsable de l'accident. Malgré un nouveau podium à Bahreïn, Grosjean est toujours transparent sur le premier tiers de la saison 2013, mais le déclic arrive en Allemagne. Sur la deuxième moitié de saison, il impressionne de régularité et enchaîne les podiums. En point d'orgue, le Grand Prix du Japon, parti 3 il s'envole brillamment et chippe la tête de la course à Weber sur le circuit où, un an plus tôt, ce dernier disait tout le mal qu'il pensait de lui. Romain mène une bonne partie de la course et ose faire rêver quelques fous à l'idée de revoir un drapeau français sur la plus haute marche, mais les Red Bull ont un rythme bien supérieur et Grosjean ne fait que profiter de cette piste sinueuse pour garder l'avantage en piste. Avec deux voitures contre une, l'équipe autrichienne joue à la perfection de la stratégie en permettant à Vettel de le doubler en s'arrêtant en premier alors que Weber finira par le passer sur la piste. Ce dernier applaudit Grosjean pour ses progrès, sa cote de popularité est au sommet et on parle de lui pour une place dans d'autres équipes, mais Lotus semble avoir une bonne voiture et le départ de Raikkonen implique qu'il prendra les rênes de l'équipe en 2014. Mais en 2014, la voiture est un désastre et le nouveau moteur hybride de Renault un cauchemar. Avec deux huitièmes places, il s'affirme comme la valeur sûre de son équipe, son équipier, Pastor Maldonado, alternant contre performance et accident. 2015 se présente mieux puisqu'en seulement deux courses, Romain marque plus de points qu'en 2014. Il continue de grappiller des petits points mais il réalise que son avenir est plus incertain que jamais. L'équipe est au bord de la faillite et si ce n'était pas grâce à Bernie Ecclestone qui arrangea le différend, la saison aurait pu s'arrêter en Belgique pour Lotus car Pirelli refusait de fournir l'équipe tant qu'elle n'aurait pas honoré ses factures de retard. Grosjean continue de porter l'équipe mais ne peut pas se reposer sur les vagues promesses de rachat par Renault et il décide de croire au projet de Jean Haas qui rejoint la F1 en 2016. Mais ce week-end là Rogro impressionne en se qualifiant quatrième mais subit 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. Une course d'attaque le voit terminer sur la troisième marche du podium, signant une belle carte d'adieu pour son équipe. Et avec une sixième et cinquième place pour les débuts de son écurie A100 2016, Grosjean continue de s'affirmer comme une valeur sûre et on imagine rapidement l'équipe monter vers le sommet. Hélas, l'équipe finit par stagner, Grosjean se frustre et surpilote de nouveau. Et voilà que la hype autour de lui disparaît, alors que son statut de pilote « moquable » reprend le dessus et on oublie cette période de grâce pendant laquelle on se disait que Romain Grosjean méritait une place dans un top team. Pour beaucoup, il la méritait peut-être, il fut un temps, mais aujourd'hui, son heure est passée et place aux jeunes, comme disent les vieux. Au final, pas au bon endroit au bon moment, et un palmarès trop contrasté de bonnes et de mauvaises choses font qu'il sera ignoré par des top teams. Un autre pilote dont l'heure est bien passée, et qui est souvent associé à celui de Grosjean, c'est Nico Hülkenberg, avec qui ils étaient en lutte pour le titre en 2009, avant que Grosjean ne soit appelé en F1. Nico remporta finalement ce titre de GP2 d'une manière assez insultante pour ses rivaux. Il signe avec Williams pour 2010 aux côtés de Rubens Barrichello. Globalement, l'expérimenté brésilien à l'ascendant, mais on voit au fil des week-ends Hülkenberg se rapprocher de son rythme et son moment le plus glorieux vient lors des qualifications du Grand Prix du Brésil. Profitant de conditions imprévisibles, il signe la pole une seconde devant les Red Bull. Mais bien qu'il résiste, il termine seulement 8e et Barrichello, loin des points, prouve le manque de compétitivité de sa voiture. Toujours sans contrat pour 2011, Williams s'est confronté à un dilemme. Nico a montré une progression très intéressante, mais un pastor Maldonado sauvage apparaît et fait pression avec plus de 15 millions de dollars pour prendre le baquet. Nico se résigne donc à un poste de troisième pilote chez Force India avant d'être promu titulaire aux côtés de Paul Diresta en 2012. L'Écossais fort de sa saison 2011 avec l'équipe, a un léger ascendant en début de saison, mais Nico l'écrase complètement sur la deuxième moitié. Comme en 2010, plus la saison progresse et plus il attire l'attention. Il fait partie de la shortlist de McLaren pour remplacer Hamilton, mais quand Perez est choisi pour ce rôle, Nico se précipite sur le bacel et s'évacant chez Sauber qui récupérait 4 podiums en 2012. Car si elle peut grappiller des petits points, sa force india n'a pas le niveau d'aller chercher des podiums, ce qui lui permettrait de se mettre en avant. Sauf lors d'un chaotique Grand Prix du Brésil. On peut éviter d'en parler. Bon, partie 7ème, il fait une ascension remarquable sous la pluie. Et alors que tout le monde s'arrête pour des intermédiaires, il prend la tête de la course à la McLaren de Jenson Button au 18ème tour et creuse l'écart. Mais la pluie s'intensifie et, 33 tours plus tard, il fait une petite erreur qui permet à Lewis Hamilton de le passer mais Nico est toujours plus rapide et trois tours plus tard tente une attaque mais perd le contrôle. Hamilton est hors course et Nico subit une pénalité et termine cinquième. Une occasion de manquer mais en passant proche d'une victoire avec sa force India, Nico a tapé dans l'œil de tout le monde et certains défendent que McLaren a fait une erreur de ne pas le signer pour 2013. Quoi qu'il en soit, Hulk peut regretter son passage chez Sauber, car la voiture est très peu performante. Néanmoins, il émerveille à nouveau en fin d'année avec 6 entrées dans les points sur les 8 dernières courses et offre des luttes intenses et inattendues avec la Ferrari de Fernando Alonso avec en point d'orgue une magnifique 4ème place en Corée du Sud. On parle de lui pour aller aux côtés de Nando chez Ferrari en 2014 et il signe un contrat avec eux pour 3 saisons. Sauf que Ferrari ne signera jamais ce contrat, car un Kimi Raikkonen plus léger s'échappe de Lotus. A l'heure où la F1 va passer à des nouveaux moteurs plus techniques et plus lourdes, la question du poids est importante, et Nico n'est pas aidé par la nature car ses 1m80 et 78kg ne plaisent pas aux ingénieurs. On parle de lui chez Lotus pour prendre la place du Finlandais, ce qui serait une bonne alternative, l'équipe connaissant bien les podiums. Mais toujours sans sponsor majeur pour le soutenir, il se fait griller la politesse par... Pastor Maldonado pour ce baquet et il revient de nouveau chez Force India. Après ce coup dur, il bat assez nettement son équipier Sergio Perez en 2014 et fait même remonter sa cote de popularité en gagnant les 24 heures du Mans en 2015. Si son équipier a pris 4 podiums pour l'équipe, le compteur de Nico reste toujours vierge, et Checo marque plus de points que Hulk en 2015 et 2016. Il comprend que cette équipe ne le fera pas gagner, et il décide de tout risquer en rejoignant Renault en 2017. Le retour du constructeur français ne fut pas très joyeux en 2016, mais la saison 2017 de l'équipe donne raison à Hulkenberg. Mais le temps se fait long, et la hype autour de sa saison 2013 et de sa victoire au Mans s'efface rapidement. Il regagne en popularité après le Grand Prix de Singapour lorsqu'il obtint ce triste record du plus grand nombre de départs sans monter sur un podium. Le hasard voudra que justement, ce jour-là, il avait la possibilité d'éviter ce record, mais une fuite d'huile mettra un terme à sa course. En 2018, il porte Renault qui poursuit son ascension en occultant son équipier Carlos Sainz et en remportant le championnat du meilleur des autres en finissant septième au classement. Mais il rate encore une occasion de podium à Bakou en 2017 et 2018 en scratchant, tout comme en Allemagne en 2019. Pardon, pardon, c'est juste ça pique toujours un peu de, de se rappeler de ces trucs-là. Nul ne doute du talent de Hülkenberg, mais aucune équipe de pointe ne veut d'un pilote si expérimenté qui n'a pas récupéré le moindre podium. C'est pas juste une question d'être bon, mais de rechercher la perfection. Que dire alors de Checo Pérez, qui, avec ses 8 trophées dans la discipline, incarne l'anti-Hulkenberg par excellence. En 9 saisons dans la discipline, le Mexicain a échoué à seulement 2 reprises du top 10 du championnat et tient une certaine réputation lorsqu'il s'agit de venir voler la vedette au gros bras lors de courses folles. En 2010, Perez est intégré à la nouvelle Ferrari Driver Academy qui l'aide à obtenir un baquet chez Sauber en 2011, aux côtés de Kamui Kobayashi. Mais malgré quelques erreurs, Perez se fait positivement remarquer grâce à une gestion exceptionnelle de ses gommes, et ce dès la première manche en Australie. La F1 retournait aux gommes Pirelli pour la première fois depuis 20 ans, suite au départ de Bridgestone. Ces nouvelles gommes sont supposées apporter enfin du spectacle à la F1 avec des pneus qui se dégradent rapidement offrant une course dynamique où tous les pilotes font au moins deux arrêts sauf Sergio qui n'en fait qu'un seul et termine à une belle 7 place. Il sera cependant disqualifié pour une raison technique mais déjà il fait bonne impression. Et dans une saison 2012 qui subira encore plus la dictature des capricieuses gommes Pirelli, Perez sera encore plus surprenant et se fait encore plus remarquer dès la deuxième manche en Malaisie. Sur une piste humide en fin de course, il chasse Fernando Alonso pour la victoire. On sent que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Espagnol ne soit vaincu, mais Checo fait une petite erreur et termine deuxième. En manque de régularité sur les courses suivantes, il relance sa saison au Canada dans une autre course marquée par la dégradation absurde des gommes. Cette fois-ci, il réussit à passer Alonso pour finir troisième et prendre son second podium. Il est déjà question de lui pour remplacer Massa chez Ferrari en 2013 grâce à ses liens avec l'équipe. Il continue d'impressionner, avec en point d'orgue une deuxième place en Italie, en étant parti 13 e où il finit de s'attirer l'amour des fans et les rares louanges de Niki Lauda présent sur le podium pour les interviews d'après-course. Mais hélas, Ferrari annonce que Massa est prolongé est mise sur la continuité afin d'appuyer la devise de l'équipe « quand un truc marche pas, gardez-le jusqu'à ce que ça marche ». Vainqueur en Italie Hamilton annonce deux semaines plus tard son départ de McLaren. Dans la panique, l'écurie s'empresse de montrer à quel point le départ de leur protégé de toujours ne les inquiète pas et annonce Pérez aux côtés de Button en 2013. On se dit là que Pérez vient de réaliser l'affaire du siècle et que Ferrari vient de perdre un de leurs meilleurs éléments pour le futur. Les rouges peinent à monter sur le podium alors que pour beaucoup, McLaren avait une voiture capable de prendre les deux titres en 2012 si ce n'était pas pour son manque de fiabilité. Mais déjà, des doutes se posent. Après l'annonce de son contrat, Perez enchaîne les erreurs, et ne marque plus le moindre point, dévoilant une facette de lui qu'on ignorait. Sans doute la pression du futur. Une équipe qui peut jouer le titre, la comparaison directe avec un pilote unanimement réputé en la personne de Jenson Button, y a de quoi avoir la pression. Mais McLaren, voulant pallier au manque de fiabilité, rate sa voiture et aucune opportunité de podium pour Sergio et Johnson cette année, alors autant dire que son rêve de victoire est encore inaccessible. Mais surtout, Sergio n'attend pas plus que la quatrième course pour se faire l'ennemi du monde en énervant son coéquipier en l'attaquant férocement sur la piste, résultant plusieurs touchettes. Button est un pilote réputé pour son talent mais aussi pour son fair-play. Et après trois années de lutte pacifique au sommet face à Hamilton, ce petit Pérez commence à faire tâche. Il recommence à Monaco en énervant cette fois-ci Kimi Raikkonen. Frustré de ne pas avoir une voiture à la hauteur de ses espérances, il se résigne sur la seconde moitié de saison où il se montre bien plus régulier, plus proche de son équipier, mais aussi plus propre. Sur les 9 dernières manches, il marque 31 points contre 34 pour Button. Mais ce n'est pas assez pour McLaren qui se sépare de lui pour faire monter leur futur Lewis Hamilton en la personne de Kevin Magnussen. Mmh. Checo passe un hiver de terreur avant de trouver un accord avec Force India pour 2014 aux côtés de Hülkenberg. Et c'est une renaissance, car dès la troisième manche, il mène une course d'exception pour finir sur le podium, juste derrière les intouchables Mercedes. En 2015, il prend la mesure de son équipier et profite d'un accrochage finlandais en Russie pour prendre un nouveau podium. Il continue de dominer le duel interne en 2016 en prenant deux nouveaux podiums à Monaco et à Bakou et terminant septième en position meilleure des autres, il contribue à la quatrième place constructeur de l'équipe, son meilleur classement au championnat et donc à rapporter de bons revenus à cette équipe souffrant de son faible budget. En 2017, il continue sur cette forme, mais sans podium et avec une relation conflictuelle avec son rookie d'équipier Esteban Ocon. Ce dernier cause un accrochage en Azerbaïdjan alors que la victoire était possible pour l'équipe. Au Canada, le français est plus rapide sur des gommes fraîches et pourrait aller piquer le podium de la Red Bull de Daniel Ricciardo si le Mexicain voulait lui faciliter le travail. Mais ce dernier refuse d'obéir aux consignes de l'équipe et il vient férocement le tasser sur la piste lorsque Sébastien Vettel les rattrape et les dépasse en fin de course. Nouvel incident en Belgique, quand Checo tasse Ocon contre le mur, provoquant un nouveau drama. En 2018, la relation devient encore plus tendue lorsque Force India est dans une situation financière critique. En coulisses, Sergio et Lorenz Stroll mettent un plan en action pour sauver cette équipe et des centaines d'emplois, et pour ce faire, il doit mettre Force India en administration fiscale, justifiant de gros retards de salaire. Et ce qui ressemble en premier lieu à une trahison se révèle être salvation quelques mois plus tard, lorsque Racing Point naît des cendres de Force India. Mais désormais, un des baquets de l'équipe devra être libéré, ce qui veut dire qu'il y a une chance sur deux pour qu'il perde son baquet. Et la pression est palpable à Singapour lorsqu'il force un nouvel accident avec Ocon mettant un terme à sa course, se retrouvant alors la seule voiture rose en piste pour marquer des points. Mais il passera la majorité de son second relais, coincé derrière la Williams de Sergei Sirotkin, et lorsqu'il arrivera à la dépasser, il lui donne un petit coup de volant qui démontre un total manque de confiance. Malgré tout, il est le sauveur de tous ses emplois, il apporte les meilleurs résultats de l'équipe depuis des années, et avec 5 podiums, on voit difficilement comment cette relation peut se terminer. Bah avec un changement de nom pour une marque plus prestigieuse et un Sebastian Vettel sur le marché des transferts. Tout simplement, c'est pas tant une question de performance qu'une question de donner le nom et le visage d'un quadruple champion du monde, un des plus couronnés de l'histoire pour représenter Aston Martin, plutôt que celui d'un pilote que seuls les passionnés de F1 connaissent. Si Checo avait un palmarès un peu plus fourni, et bien peut-être que alors Sébastien Vettel serait encore en recherche d'emploi. Je ne ferai pas l'effort de revenir sur la encore jeune carrière de Pierre Gasly, si ce n'est pour dire qu'il a su saisir chaque opportunité qui lui tombait entre les mains. Enfin, sauf une. Aujourd'hui, la question de son avenir est étrangement incertain. Si on nommait ses 12 courses pour les couleurs de Red Bull, rares sont les experts qui viennent mettre en doute ses prestations chez Alfa Tori Rosso, me rappelant un certain Carlos Sainz dans la même voiture quelques années plus tôt. Et la route logique à suivre, bah, c'est la promotion chez Red Bull. Mais si et Gasly et Albon ont prouvé quelque chose, c'est que cette promotion, c'est un cadeau empoisonné. À l'heure où le marché des transferts se ferme, fuir le programme junior de Red Bull semble très difficile. Mais actuellement, sa cote de popularité atteint des sommets rarement égalés pour un pilote évoluant dans le milieu de gris, au point où il est absurde de se dire que la meilleure chose qu'on peut lui souhaiter, bah, c'est de rester chez AlphaTauri. Si comme beaucoup d'autres par le passé, Grosjean, Pérez ou Hülkenberg ont connu ce point déterminant dans leur carrière qui a décidé de leur futur, on peut en retenir une chose. Ne pas confondre vitesse et précipitation et ne pas laisser s'évaporer le moindre semblant de chance de réussite. Car à la différence de ces trois-là, Gasly a prouvé qu'il était capable de faire cette chose que la plupart des top teams veulent d'un pilote et sur laquelle il peut avoir tant de doutes quand il mise sur un jeune, à savoir prouver qu'il était capable, une fois placé en tête d'un grand prix, de résister à une immense pression, de ne pas commettre la moindre erreur, de ne pas se laisser aspirer, d'accélérer, d'accélérer et de gagner le plus beau des trophées.